Tu sais ce en quoi mon cœur aspire Plus que tout Plus que tout Tu es le désir de mon cœur Comment exprimer cette envie Irrésistible, incontrôlable De t'aimer plus que tout Au-delà de mes inquiétudes De t'aimer plus que tout Au-delà de mes inquiétudes tu es le désir de mon cœur, la soif qui manie, la soif. sous Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Toute ma vie, moi je veux, je veux t'aimer, plus que es plus que tout, malgré tout. Toute ma vie. Moi, 去送